Hello Aujourd'hui c'est la fin de mon tatouage On y va Donc pour le rappel des faits, je suis allée chez le un mois avant, donc pour commencer mon tatouage. Ça a duré cette première séance 6h30. Et pour pouvoir continuer à tatouer, il a fallu attendre une cicatrisation totale, c'est-à-dire un bon mois, pour que la peau se régénère et que l'encre soit bien à l'intérieur des tissus. Oh yeah et donc, un mois après, je suis retournée chez le Détatoieur. Alors, un truc chez les tatoueurs que je pense que c'est pour tous, en tout cas, les trois que j'ai rencontrés, c'était comme ça, c'est qu'on les paye en liquide. Je ne sais pas pourquoi. Mais me promener euh, avec 200 euros sur moi, ça me... Voilà, j'aime pas trop. Ça me... Ça me stresse. Ça me fait des palpitations. Bref, je suis arrivée, il m'a demandé comment s'était passée la cicatrisation Il a un peu regardé, vu que ça avait bien cicatrisé, que j'avais pas perdu de couleur d'encre Parce qu'apparemment, il y en a qui euh, ont leur drap complètement coloré après un tatouage Moi enfin, ça ne s'est pas arrivé, donc tant mieux, je, apparemment je retiens bien l'encre Et donc c'est reparti cette fois-ci pour 3 heures de tatouage Donc il a surtout fait le haut, puisque c'est ça qui manquait, et le chat avec toujours un peu de watercolor et de réalisme donc ça a duré de 11h jusqu'à environ 15h avec une petite pause déjeuner entre les deux mais j'avais vraiment trop trop la dalle, alors il faut manger d'ailleurs quand vous faites un tatouage avant ça se prépare, c'est à dire il faut boire beaucoup d'eau Il faut pas boire d'alcool parce que l'alcool ça va diluer ton sang donc lorsque tu vas faire tatouer, tu risques d'avoir un épanchement sanguin énorme, une hémorragie Non, concrètement ça risque de pisser un peu plus le sang, ce qui n'est pas le but de rechercher Hein il faut avoir bien dormi, être de bonnes conditions physiques parce que c'est quand même une épreuve Je sais on dirait qu'on va courir un marathon mais pas du tout Cela dit tu as mal et si en plus tu as faim, tu es fatigué, il y en a qui craquent Donc cette fois-ci c'était plus court c'est à dire 3h30, on a commencé à 11h, je sais 15h Encore une fois ensuite il m'a remis mon superbe cellophane, il m'a entouré tel une saucisse Je me suis sentie comme un plat cuisiné comme j'étais en perdu parcelle, j'ai pu laisser le tatouage au moins pendant les deux premières semaines à l'air libre Donc vraiment pour qu'il y ait une bonne cicatrisation Au départ quand il a fini mon tatouage, il m'a montré le rendu final Et là j'ai été un peu choquée C'est à dire que j'ai un énorme grain de beauté au milieu du dos Alors déjà je comprends pas pourquoi il ne l'a pas évité hein Et surtout il avait laissé toute une auréole de blanc autour Ça faisait vraiment absolument dégueulasse Il y avait une espèce de tache blanche en plein milieu d'une tache noire, c'était super bizarre Du coup, forcément, j'étais pas contente A euros euros tâtois, je t'attends à avoir un truc propre, sans problème Alors déjà, il aurait pu me dire que le, ce grain de beauté allait être un problème parce que quand on est allé pour la première séance, il m'a dit qu'il allait les éviter tous et que ça allait être bien Ok D'accord, déjà ça m'a vachement énervé En plus l'histoire de l'augmentation du prix de départ et ça et puis c'est pas comme c'était un truc qui allait pas me rester longtemps Je veux dire c'était à vie Bref j'ai dit d'arranger ça grossièrement Et donc il l'a fait vraiment sur les pourtours Du grain de beauté Mais ça me dérange tout de même un peu Donc je vais voir si je peux pas colorer le grain de beauté Avec par exemple du henné ou quelque chose comme ça Si vous savez comment faire Dites le moi en commentaire Il faut que je trouve une solution Parce que au pire j'aurais fait enlever par ma dermato Et puis après on aurait pu faire dessus Je ne sais pas il faut prévenir les gens comme ça, parce qu'on n'est pas au courant forcément. Donc il a réussi à me faire un truc propre, hein, je, je regrette pas, il est quand même vachement magnifique. Mais ce craint de beauté de la mort, voilà. <rire> pour cette première aventure, pour ce premier tatouage je pense concrètement que je n'en ferai pas d'autres. parce que premièrement, ça fait mal il faut dire que je ne m'attendais pas à ce que ce soit quand même aussi douloureux et deuxièmement, ça coûte un bras donc on va attendre d'être riche, de gagner l'auto ou de... épouser un milliardaire alors s'il si, y a un deuxième tatouage que je voudrais me faire c'est avec Anthony, on devrait se faire un tatouage commun quelque chose qui nous plaît à tous les deux mais qui, même si on se sépare, reste joli. Mais je sais très négativité, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, déjà, pas nos prénoms enlacés, hein, on va pas faire cette grosse erreur. Pas de cœur parce que c'est trop ringard. Pas tout ce qui est infini, attrape-coeur, attrape rêve, encre, tout ça, c'est tellement banal. Donc, on cherche un truc qui nous correspond tous les deux. On pensait à une seule salamandre. <rire> Je sais, c'est bizarre du comme ça, mais on, on adore ça la main dans les geckos, on trouve ça magnifique. Ou alors euh, le film, ça, il va d'ailleurs bientôt sortir au cinéma, ou alors il sera sorti en fonction de quand je posterai la vidéo. Parce que c'est sur ce film qu'on s'est rencontrés globalement, et du coup, ce serait un petit clin d'œil à notre début de relation. Mais personnellement, j'ai pas du tout envie d'avoir un clown sur mon corps, je déteste ça, je trouve ça horrible. Ah, ça me fait trop peur. Pour les soins, ça va être la même chose que la séance d'avant, donc la vidéo d'avant que je vous mettrai là ou dans le i qui sera quelque part là-haut c'est à dire enlever le fan au bout de deux heures pour prendre une douche tiède et enlever toute la lymphe, enlever fait la... les crasses, l'encre et ensuite poser une crème dessus qui va hydrater le tatouage et ce autant de fois qu'il est nécessaire par jour pour que le tatouage soit bien hydraté tout le temps, tout le temps, tout j'espère que je vous ai tout dit sur ce premier mini vlog, mon premier tatou et peut-être le dernier. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye